Nous allons maintenant aborder la question de la communication concernant les élèves en situation de polyhandicap. Alors ça va, ça va correspondre sur votre livret des diapos 8 à la numéro 12. Alors concernant la communication, ce qu'il est vraiment important de retenir, c'est que finalement tout comportement a valeur de communication. Hein. Euh, nous utilisons différentes modalités euh, pour communiquer qui vont de se toucher pour se dire bonjour en se faisant une accolade, euh, ça peut être orienter notre regard dans une direction pour attirer l'attention de l'autre, ça peut être pointer un objet qu'on désire obtenir, ça peut être aussi modifier notre distance corporelle avec l'autre, s'approcher, s'éloigner, ça, ça peut être aussi euh, Utiliser le dessin, utiliser la musique, utiliser toute autre modalité pour, euh, pour communiquer. Alors, dans cette communication, euh, les mimiques, l'expression du visage, la direction du regard et puis les cris de l'élève vont aussi avoir une valeur réelle de communication. Alors, je reviens en deux mots sur le cri parce qu'il euh, arrive parfois que certains élèves avec polyhandicap s'expriment beaucoup à partir de, de cris, et que peut-être que euh, ces cris peuvent être aussi un peu exaspérants, mais ils ont réellement une valeur de communication pour cet élève, donc à nous de faire, de faire sens à ces, à ces cris. Le rôle de l'AESH va donc être d'observer l'élève, de bien le connaître, même si je reconnais que parfois c'est difficile hein, de savoir avec un élève qui ne s'exprime pas de manière adaptée si, euh, ce dont il a besoin, ce qu'il pense. Ça, ça peut être parfois complexe, mais c'est à force d'observation aussi qu'on va pouvoir connaître l'élève et y faire sens. Et chaque fois que l'élève va exprimer quelque chose par une autre modalité que la parole, hein, l'AESH va verbalement y répondre. Hein, oui, j'ai compris que tu voulais me dire quelque chose. Je vais faire de mon mieux pour essayer de répondre à, à ce besoin. Alors quand euh, l'élève ne peut pas s'exprimer selon les, les modalités habituelles, on va proposer ce qu'on appelle la communication euh, alternative et améliorer ce qu'on appelle la CAA. Alors, deux mots. Alternative, c'est pour dire qu'on peut communiquer autrement, donc proposer d'autres modalités. Et améliorer, c'est pour dire que bah, parfois, euh, effectivement, si les modes de communication habituels sont altérés, on va essayer de faire au mieux, pour de proposer mieux pour pouvoir euh, communiquer. Alors, du coup, cette CA, ce qui est important de retenir quand même, c'est qu'elle est mise en place par les professionnels du soin. Hein. Ce n'est pas l'AESH qui met en place la CA, même si nous, on va utiliser des modalités, j'allais dire, naturelles, spontanées pour communiquer. Mais la, la CA, l'idée, c'est en tout cas, quand elle est mise en place euh, par les professionnels, d'encourager son utilisation en classe, pour, parce que c'est le moyen euh, que connaît l'élève pour communiquer. La communication euh, alternative et améliorée, elle peut se faire euh, avec différentes modalités, soit visuelle, donc tout ce qui va être image, pictogramme, carte objet, classeur Pex dont on reparlera, soit elle peut être gestuelle, donc mimo-gestualité, français signé, macaton dont on a déjà parlé. Mais elle peut aussi être basée sur l'utilisation d'outils technologiques. Ces outils peuvent permettre à l'élève de communiquer, par exemple, en orientant son regard, en pointant. Alors parfois, certains élèves ont utilisé aussi des licornes pour pointer. On peut aussi proposer à ces élèves des synthèses vocales. Donc il y a tout un tas d'outils technologiques qui peuvent être aussi utilisés par l'élève et qui peuvent, dans un certain cadre, rentrer dans le matériel pédagogique adapté. Alors le rôle de, de l'AESH ça va être effectivement d'encourager l'élève au niveau de ses interactions avec les autres hein, et donc dans ce qu'on appelle sa communication pragma la pragmatique hein, la communication avec autrui euh, du coup ça va être pour l'élève, de lui faciliter la compréhension des comportements sociaux et notamment d'installer des rituels, apprendre à se dire bonjour, par exemple, attendre son tour. Alors bien évidemment, tout ça, ce sera euh, adapté aux, aux capacités de, de l'élève. Et puis, pour ça, je pense qu'il faut aussi que l'AESH soit relativement vigilant par rapport à sa posture physique. C'est-à-dire qu'il doit aussi, quand il s'adresse à l'élève, s'assurer de l'attention de l'élève en le nommant, en se mettant à sa hauteur ou du moins dans son champ de vision hein, et en s'assurant effectivement qu'on a bien l'attention de l'élève avant d'entamer euh, tout échange. Pour certains élèves aussi, il, on pourra utiliser le contact physique, hein, toucher l'épaule de l'élève pour euh, relancer son attention, euh, ça peut être aussi parfois pour certains mobiliser mais très légèrement la tête pour orienter aussi le regard de l'élève. En tout cas, dans chaque situation de communication, l'ASH veillera à ce que l'élève soit installé de manière confortable et bien sûr en sécurité pour être complètement disponible pour les situations d'échange et de communication. En résumé, euh, je dirais que la... Présence de l'élève en situation de polyhandicap dans une classe est vraiment un plus pour que cet élève puisse développer les bonnes attitudes de communication et les bons codes sociaux qui seront nécessaires à son développement.